Bon, répétez après moi, le vendredi, on sort les poubelles. Le vendredi, on sort les poubelles. Répétez encore, le vendredi, on sort les poubelles. Le vendredi, on sort les poubelles. Encore une fois, le vendredi...